euh... voilà voilà voilà c'est voilà voilà voilà voilà voilà voilà Non, voilà non. Je non voilà voilà voilà mon voilà Non. voilà voilà <chantGrandissime> Ah. C'est important, on n'a pas de lignes. Ah je sais pas, pourquoi je peux pas continuer <rire> Oui, c'est moi <rire> Oui. Je pensais que Ouais, c'est mon frère un peu, un peu bizarre c'est toi ouais. Euh non, c'est pas toi C'est juste le commencement du jeu Hein ah, qu'on a fait sur Là. Il me tente d'aller au niveau suivant. Et là, il va non, On t'entend, je sais pas d'où. <rire> ah, tu veux Mario Volant. Il ouais. existe un Mario Volant. C'est Regarde qui il. Non, lui y a un c'est est arrivé, euh, bon... Là, c'est une musique inverse en plus. Une deux, c'est quoi Oh... Ouais, Champignons. Ouais. Tu parles d'un champignon, Marie Comme dans le film, là, le film, je sais pas, ce champignon où t'es mort. <rires> oui, ouais, c'est on peut pas mon Je à si une vitesse. Euh, je... le Encore pierre, celui-là. C'est normal, c'est dans l'obscurité totale. C'est qui, lui C'est ça. C'est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 ce qu'il là Non, c'est juste à temps qu'il Oh Ah putain Je pense que j'avais pas sur la bonne touche mmh. Non Non On a pas encore passé le point de 200 points. Après on est dans le château de pose. Ouais, c'est le premier truc de... ...ce que tu es là... ...ce trop facilement... quel truc Bah, une euh, sorte de... va ouais. plus Non... Ah non, mais bah après c'est pas le truc dans la grotte là... avec les yeux et tout là. Ah, mais ah oui mais on a une torche Ouais Ça va Bravo mon frère Je suis plus sûr que je voudrais être ton père encore. Mais c'est pourquoi terminer Non, pour blague, euh, comme si ça allait se terminer. Là. et non non, non, l'appareil c'est les mais... ça ça quoi si ça c'est non non non ah il s'y du Oh, flamme ah oui. Et bien Ça, il ça. Enfin, on on fait des... Des aides, hein, pour... Ah vrai, ça, on a plus vie Le jeu c'est un tout seul Et voilà je vous en ce... Ouais ouais c'est un peu euh, la poisse quoi vous reste 2 deux Oh j'ai pas vu trop! <rire> non, non, mais coulée, je... Je... Je, je vais peut-être tomber dedans! <rire> bah, la première fois, t'étais tombé dedans! Oui! C'est vrai! Enfin, on voit! Mais tu dors sérieux toi? Tu ça va pas! Hein. Oh non, j'ai carrément game over! Bah oui! J'étais oh. bloqué! Soit il soit, soit, tue par sa main, hmm. soit il me tue comme ça! Ah mais là t'es... Ouais, voilà, donc on est passé, enfin on est passé, on est revenu au même endroit! Et euh... Je vais essayer, euh, là. Non, je vais pas non, mais tout à l'heure, il y a à peu à Je sais pas si tu bon Ok, là <rire> Putain, je suis un taré moi. Je passe alors que oui. j'ai encore Oh, merci pour les... ça Non, non pas non, non. tu sais Mais tu es sérieux, wesh! Il apparaît comme ça! Non. On a eu le game over! Il Il peut encore sauter! Hein. C'est vrai? Ouais! ouais c'est cool! C'est marrant! Ouais, c'est marrant! Non, alors, quand on est en train de les grabouiller! Il est bruyé, tout, euh... mais là! <rire> <rire> ça, <rire> Attention là il, va, il te voit pas. Oh c'est n'importe quoi il te voit là Comment ça fait Ah si tu restes là ta main Bah oui sens, Par exemple par contre Si tu bouges pas de place il vient pas le aussi Hein C'est visible Il y avait un ah bah ouais t'as pu parler que tout à l'heure Ouais T'as vu C'est parce que c'est pas très par Nintendo Bah, euh, surtout... bah parce qu'en fait il y a un En moins... fait faut pas monter en haut Bah parce... si t'es obligé Parce qu'en fait ah, c'est oui, pas, alors... pas un truc oui, ah, okay. C'est pas un truc technique c'est pour ça que t'as on va souvent si, Non, mais j'ai une blague. Apparaît... Non Mais putain, mais il apparaît comme ça aussi. Elle est bloquée. Ouais. Et chaque fois qu'il y a plus de vie, bah, le machin il est bloqué. Et là, je peux plus sauter. Je ah, peux plus rien faire en fait. Et autant il continue à dérouler. On <rire> dit que c'était pas long, en Ah. Fait. Oh Quoi La lumière s'éteint. Ouais, ça fait Je peux plus rien faire. <rire> voici le bail, quand on meurt dans la main de l'outil. quand as game over, voici qu'est-ce qui se passe il y a quand même pas mal de bugs. Hein. Une oh ah fois sur le bord, tu n'arrives plus à bouger, tu es plus tombé dans le trou. Et bah, par contre, c'est ce niveau qui est un peu le niveau euh, avec l'obscurité. Euh, il est rempli de bugs en fait. Hein. <skal> euh, un peu bizarre, oui, comme euh, truc. Papa, t'as quand même ouvert, tu te prends la main, poum, t'es mort. Mm. Et tu restes pas. Ouais, bord. on fait quoi là Faut couper tout il y a Ben oui, mais il faut faire apparaître à tout le monde. Mais... Ah, attends. Ouais, oh, pour Non, il là J'ai plus de flammes. Mais... Il va pas mal, il, il, non. Non, il apparaît. rien Il a rien Il rien Il va rien Il Ouais ouais. <rire> Nous avons été un petit peu plus loin. Hein, <rire> que... Mais, euh... Mais on a été plus loin On a été <rire> plus loin <rire> Oh, J'en plus de ce jeu juste un de... Bon bah voilà on a... Bon bah voilà Nous avons été au niveau 2 On a été beaucoup plus loin que tout à l'heure En ouais. fait on a fait 2 plus... lags On était là quand on est mort Ah oui tiens. Non, je suis plus sûr. Bah si, on était à la lave, donc euh, nous avons... Ouais, on était à la deuxième lave. C'est pas de la lave. Euh, la lave, oui, euh, deuxième sang. <rire> deuxième de sang. Non, on n'a pas arrivé à aller plus loin, donc euh, nous essaierons à nous entraîner et nous faire une vidéo un peu plus... Euh... Ouais, et ouais, attends, euh... attends, on va dire que si on arrive le niveau... On recommence le jeu. Non, je <rire> Non, si on arrive au niveau sans enregistrer, nous vous ferons voir le niveau d'après. Bah, au oh, pire, je montre une image sur YouTube. Ouais, vraiment, bah, bon, c'est pas marrant. <rire> nous de essayerons de, de finir le niveau et nous ferons voir le niveau d'après. Le euh, niveau juste après. Et essayer de finir. Dans oui, la prochaine façon. vidéo euh, de Mario. Euh, euh, euh, la fin, tu feras une minute. Pour... Hein. Quoi La fin, tu une minute, sans